L'épouse, euh, c'est donc un roman qui se déroule à Gaza en 1974 et qui euh, met en, en scène euh, l'installation progressive d'un couple d'expatriés. Euh, elle est anglaise, il est suisse, ils vivent à Genève et ils s'installent pour un temps, une durée d'un an a priori, à Gaza. Euh, lui étant en mission euh, comme délégué humanitaire, et euh, donc il a un poste euh, à Gaza et euh, il partira de, de, de Gaza, il partira en mission, euh, visiter des prisons notamment, et, euh, donc il s'absentera il, il régulièrement, et puis euh, elle, l'épouse, mon anglaise, Piper, de son prénom, euh, reste à la maison, leur maison de Gaza, et euh, bien souvent elle l'attend, <rire> elle l'attend pour ensuite euh, éventuellement partir visiter des choses ensemble, euh, où ouais. euh, elle l'attend euh, euh, en se réjouissant de, de, de certaines soirées qu'ils vont pouvoir passer euh, avec d'autres expats. Euh, et en fait, on va la suivre, elle, essentiellement, dans son, dans son quotidien, dans ce progressif apprivoisement d'une bah, vie... Euh, ou d'un temps en tout cas de sa vie qui est euh, particulièrement isolée, où elle a, elle a beaucoup de temps libre et euh, que faire de tout ce temps, que faire d'une énergie qu'elle a et qu'elle aimerait peut-être euh, mettre au service de quelque chose, mais de quoi Et donc tout, tout ce roman en fait euh, euh, tourne autour de cette question du sens qu'on essaye de donner euh, de, de, pour façonner notre quotidien euh, et puis euh, de, de, de qu'est-ce qu'on fabrique en fait, de, dans, dans une forme de désœuvrement euh, malgré soi, et, euh, et bon de fil en aiguille euh, au gré de rencontres, au gré de, de, de, de, de vraiment de, de, oui, de rencontres marquantes, elle va aussi euh, déployer certaines choses et, et être transformée et vouloir aussi évidemment euh, y mettre du sien dans ce Gaza de 1974, et, euh, et puis euh, s'attacher, en fait, finalement. Alors, pourquoi Gaza Pourquoi 1974 euh, le, bon, Au fil de, de mes recherches, euh, ce n'était pas prémédité que je me mette à travailler sur Gaza, mais il se trouve que je suis tombée sur des archives familiales de cette année-là euh, et d'un Gaza de ces années-là. Donc c'est vraiment à partir de ce matériau euh, précieux, en fait, enfin, des photos qui datent d'il y a 50 ans, qui nous montrent ce, ce Gaza, euh. et puis pas seulement Gaza, le, le, le Sinaï et euh, d'autres territoires, Hébron, euh, on, on part aussi en Cisjordanie. Bref, j'ai vraiment trouvé ce matériau qui m'a énormément touché parce que euh, des récits, j'en avais eu beaucoup. De, de, de, bah de mes parents notamment euh, et, euh, et donc euh, c'est de là que je suis partie en fait de quelque chose que de tangible en fait euh, et par rapport à la géopolitique j ai, j ai, du coup je me suis insérée euh, dans effectivement un contexte que j'ai dû moi-même aussi appréhender euh, euh, me rendant compte de sa complexité et du fait qu'on était au sortir d'une guerre euh, au sortir de, de la guerre du Kippour et du coup euh, d'essayer de, de, d'un peu comprendre quelle était la vie quotidienne alors à la fois pour les Gazaouis bien entendu euh, mais aussi euh, la présence des expats en fait et, euh, et, et, et de me rendre compte que et le CICR était déjà bien sûr présent et euh, l'UNRWA aussi qui était là. Enfin, euh, où, où était-il d'ailleurs, dans la bande de Gaza euh, ou dans, en Cisjordanie progressivement, j'ai fait euh, un certain nombre de recherches pour me rendre compte que euh, il fallait toujours tellement distinguer vraiment cette vie des expatriés et la vie de la population locale. C'est banal de dire ça comme ça, mais euh, mais que véritablement euh, les, les libertés n'étaient évidemment pas du tout les mêmes euh, et puis euh, pour ne pas être influencé par le Gaza d'aujourd'hui parce que euh, malgré tout on était dans une autre euh, dans une autre époque et qui n'était pas encore euh, le blocus qu'on connaît aujourd'hui au niveau des, des références qui ont donc nourri mon écriture je dirais que euh, alors je peux, je peux citer euh, plusieurs poètes finalement, euh, ben, dont Gustave Roux notamment qui, euh, qui, euh, qui est toujours là quelque part pour moi, euh, ou Philippe Jacotet. Et, euh, et je crois que c'est vraiment chez les poètes que je trouve euh, la grâce de l'attente en fait, la grâce de, de aussi de la contemplation. Et donc là je, je, ça renverse la valeur de l'attente et ça lui donne une, euh, vraiment une, une dimension euh, euh, vraiment extrêmement significative où l'attente n'est plus subie mais elle est pleinement vécue et elle, elle ouvre à des rencontres et c'est un petit peu ce que je cherche aussi en écriture et ce que j'ai cherché à, à montrer avec cette héroïne qui, qui n'est pas seulement passive, elle est aussi euh, extrêmement réceptive à tout ce qui se passe autour d'elle c'est vraiment tous ces radars sont sont en, en action et euh, elle va être extrêmement sensible aux présences euh, notamment d'un jardinier qui va venir travailler le jardin euh, aux présences de d'enfants de, de, de, qu'elle va croiser ou de, de personnes avec qui elle va avoir un petit peu de de contact et, et donc euh, oui, par rapport à cette attente ou par rapport au silence et à l'isolement, euh, je crois que c'est beaucoup les poètes qui me, avec qui je suis en dialogue euh, là-dessus. Et, et je, je cherche en écriture aussi à vraiment travailler dans ce sens d'une esthétique, d'une langue euh, qui, qui en, en peu de mots va, va essayer d'aller... Euh, dans le silence. Alors je, je travaille euh, vraiment entre les deux, entre poésie et roman, et euh, j'aurais pas envie d'abandonner l'un euh, au profit de l'autre. Pour moi, c'est intimement lié, et puis ça dépend un peu du du, du propos, du thème. Euh, et là, euh, je, en même temps, ça chemine vraiment côte à côte pour moi, euh, et je travaille parfois euh, un recueil de poèmes en même temps, en parallèle à un roman, en fait. Et j'y creuse souvent les mêmes, les mêmes thématiques.